Bonjour, je m'appelle Oriane Deveau, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année à l'ISCPA de Lyon en journalisme. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 20 ans et je suis étudiant en journalisme à l'ISCPA de Lyon. J'ai voulu faire une rentrée décalée car j'étais en fac d'espagnol à Dijon et ça se passait très bien, mais je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je voulais faire plus tard dans ma vie. Et du coup, quand j'ai trouvé l'ISCPA, bah, je me suis dit que c'était ma chance de ne pas perdre une année. J'ai choisi la rentrée décalée parce qu'avant, j'étais en fac de droit à sciences politiques à Lyon. Je savais que je voulais déjà devenir journaliste et du coup, la fac, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas fait pour moi. Donc, j'ai préféré rentrer dans une école professionnalisante pour rapidement être sur le marché du travail. J'ai choisi l'ISCPA car c'était déjà une des rares écoles qui me proposait de faire une rentrée décalée et de plus euh, ils étaient très présents et ils m'ont proposé beaucoup de modules pour pouvoir rattraper mes cours. J'ai choisi l'ISCPA puisqu'ils proposent une rentrée décalée donc euh, c'était l'occasion de ne pas perdre une année, euh, J'avais pas envie d'être en retard euh, euh, au niveau de mon cursus. L'intégration s'est globalement bien passé, le personnel à l'accueil m'ont beaucoup aidé dans mon intégration, ils m'ont fait visiter l'école, les locaux, et pour les élèves, ils m'ont intégré dans leur groupe, ils m'ont montré les cours, ils m'ont beaucoup aidé. Je me suis très vite intégré à la promotion, les gens m'ont très vite accueilli, et les profs aussi ont été super sympas, il y a beaucoup de travail en équipe, donc intégration rapide. passion, travail et intensité, je dirais. Défi, épanouissement et opportunité. Ne perdez pas une année et optez pour une rentrée décalée. Rejoignez nos étudiants de bachelor première année dès le 4 janvier 2021. Pour candidater, c'est simple, rendez-vous sur notre site internet pour remplir votre dossier de candidature ou appelez-nous par téléphone. A bientôt à l'ISB.